dans cette vidéo on va voir comment utiliser le système atlas pour gérer un plan de formation on va voir tout simplement comment éditer les fichiers comment modifier les contenus des cours et comment en rajouter dans la fenêtre de gauche ici j'ai la vue de mon projet sur github donc je vois tous les fichiers de code qui constituent mon site plan de formation à droite je vois le résultat le site web qui est généré automatiquement et qui sera renouvelé si on fait des modifications dans le code dans cette première vue on voit euh, différents fichiers, euh, liste des cours, config, readme, un dossier qui s'appelle cours. Donc chacun de ces fichiers peut devenir une page, à l'exception du fichier config qui est un peu particulier, c'est le fichier de configuration centrale du projet. C'est ici qu'on détermine euh, quel est le modèle utilisé pour générer ces pages. Donc, C'est là qu'on a spécifié le projet Atlas et il y a deux de texte qu'on pourrait avoir envie de modifier, c'est le titre global du site. Donc c'est ce qu'on voit ici en haut en tête de page, ainsi que la description qui est également affichée. Donc on pourrait modifier ça. Alors comment est-ce qu'on modifie un fichier dans GitHub Eh bien il y a un éditeur. Vous trouvez cette icône ici à droite de la, de la fenêtre. En cliquant sur l'icône, vous modifiez le contenu et le contenu c'est simplement du texte. Allez, par exemple, on supprime le 1. On simplifie. Et GitHub, c'est un système qui est fait pour le, le versionnement de code, le suivi des, des changements. Donc, pour chaque changement qu'on fait, on a la possibilité de lui donner un intitulé. Par défaut, il va dire Update, le nom du fichier. Mais on pourrait dire On a simplifié la description du site. C'est une bonne pratique de mettre à chaque fois un petit explicatif de ce qu'on a changé. On verra ça dans l'historique. Et quand on collabore sur un projet complexe, ça permet de voir qu'est-ce qui a été changé et pour quelle raison. Le bouton vert « Commit », c'est ce qui correspond à « Enregistrer ».« Enregistrer une modification. » Ayant changé ce texte, ce texte va finir par être modifié ici aussi. Alors si je rafraîchis, ça peut prendre un certain temps avant que le changement apparaisse. Même fonctionnement pour tous les, les fichiers qui ont du contenu. Donc ici, je suis sur la page d'accueil. Elle correspond au fichier qui s'appelle ici « Readme » si je vais dans le fichier liste des cours ça correspond à la page que je vois ici je vois que le contenu est un peu particulier en fait il s'agit d'un modèle spécial qui va lister effectivement le, tous les cours qui se trouvent dans le site la seule partie qui est éditable dans la page c'est le titre et le descriptif ici donc je peux les modifier je vois ici les mêmes contenus on notera qu'il y a une, une petite syntaxe qui permet de définir, de spécifier les titres. Et ici, j'ai le contenu. Alors pour faire une petite modification, on va euh, paraphraser ça. À nouveau, je fais un commit pour enregistrer. J'appuie sur commit. Voilà, mon texte a changé. Il va se rafraîchir d'ici euh, une ou deux minutes. À noter aussi que on a dans ce, ce contenu des métadonnées. Donc ce qu'on voit ici affiché comme un petit rectangle, si on édite le fichier, on voit que c'est en fait du, du texte qui est séparé par ces signes de ponctuation, 3-avant, 3-après. Dans ce système, ça permet de définir des métadonnées. Et ces métadonnées, elles ont différentes fonctionnalités. On a par exemple la donnée layout, qui permet de spécifier un modèle de page. Le modèle de page liste, va permettre d'afficher de lister les cours il y a aussi une clé qui s'appelle title qui me permettrait d'avoir un titre différent de celui qui est dans le contenu par exemple si je veux dire liste des cours cette modification va me permettre de changer en fait le, le nom qui apparaît dans ce bouton dans ce menu allons explorer les cours donc ici j'ai navigué sur la page la description d'un cours son, avec son titre avec une durée de période et avec un descriptif qui pourrait bien sûr être beaucoup plus complet. Alors où est rangé ce cours Je vais naviguer dans le code de mon, de mon site. Je vois qu'il existe ici un dossier intitulé « cours » qui contient les fiches des différents cours. Alors ces fiches, elles peuvent être rangées euh, comme vous le voulez. Vous pouvez créer des dossiers, vous pouvez créer des sous-dossiers. Ça n'a pas vraiment d'importance pour le système où que les cours soient, ils vont être gérés à l'intérieur du site. C'est simplement pour vous que ça peut être plus simple de les ranger, soit dans un dossier, soit dans plusieurs dossiers, si vous avez différents types de cours et qui sont assez nombreux. Alors, modifions notre cours de mathématiques. Vous voyez maintenant la méthode. Et on a ici des métadonnées qui contiennent euh, quatre différentes indications. Euh, le titre, la mise en page, le layout cours qui a été créé spécialement pour les fiches de cours. On a ici un type. Alors libre à vous de trouver des, des types de cours, de les organiser par différentes catégories. Et on a ici une indication qui se nomme période, qui va être utilisée pour effectuer des calculs de période semestrielle. On peut donc ici mettre un chiffre. L'idée c'est que c'est le nombre de périodes par semestre. Donc ce cours qui a 20 périodes, ce sera normalement une période hebdomadaire. Eh bien, cette durée, elle pourrait être de 30, 40, 60. Allez, on va changer ça en 40. Et on va voir si ça fonctionne comme prévu. Alors, il nous reste à voir comment créer un nouveau fichier, un nouveau cours. Euh, si on souhaite rajouter, par exemple, un cours de français, comment faire Donc, il faut pour ça qu'on crée un nouveau fichier. Pour créer un nouveau fichier, il faudrait qu'on soit dans un dossier quand on est dans un dossier on a la possibilité de dire create new file créer un nouveau fichier je veux rester à l'intérieur du dossier court. je vais maintenant donner un nom à mon à mon fichier donc je pourrais écrire comme ça je pense que ce n'est pas très prudent d'utiliser des caractères accentués je pense que pour les noms des fichiers on aura moins de problèmes d'interopérabilité si on se cantonne à des caractères alphabétiques sans accent la terminaison d'un fichier doit être md qui est le raccourci pour la syntaxe markdown ensuite ici vous pouvez librement écrire le descriptif mais c'est important d'inclure un minimum de, de métadonnées je vais reprendre la balise title appeler mon cours français et c'est important de garder aussi la clé layout court. Sinon, votre cours ne sera pas reconnu comme tel et ne sera pas listé dans, dans les modèles de pages qui vous créent les listes de cours. Par contre, type, c'est tout à fait facultatif. Je pourrais ne pas en tenir compte et les périodes, c'est facultatif aussi. Ceci dit, c'est assez utile d'avoir des, des chiffres. Donc, je vais garder ce champ et on va dire que le cours de français, il y en a un petit peu plus. Voilà, j'ai un cours qui est fonctionnel. ici dans ce champ là on n'est pas en langage machine ça c'est un champ pour les pour les humains donc là je peux mettre des caractères accentués, à la différence du nom de fichier ok mon cours a été ajouté voilà ça y est mon cours de français est apparu ici avec exactement le contenu qu'on a mis donc vous avez compris maintenant comment créer des nouveaux fichiers ou comment modifier des fichiers en utilisant Atlas, ce système de gestion de plans de formation.